Dans cette vidéo, nous allons vous présenter différentes études récentes qui montrent pourquoi se pencher en avant n'est pas mauvais pour le dos et pourquoi le dos ne devrait pas être trop protégé. On a pensé pendant longtemps que se pencher en avant ou faire des activités en ayant le dos rond, le dos en flexion, est mauvais et doit être évité, ceci particulièrement lorsqu'il est associé à un effort ou un port de charge. Ce type de mouvement est souvent perçu comme la cause du mal de dos. J'ai mal car j'ai fait un faux mouvement. Il est vrai que pendant des années, les professionnels de santé ont transmis le message suivant. Protégez votre dos, faites attention à la manière de vous pencher ou de porter quelque chose. Cependant, notre compréhension du mal de dos a passablement évolué ces dernières années, et les recommandations ont sensiblement changé. Tout d'abord, les études montrent que le fait de faire régulièrement des activités en se penchant en avant n'est pas un facteur de risque de douleur de dos. Certaines études en laboratoire ont même montré que le fait de porter en pliant les genoux avec le dos droit ou avec les genoux tendus et le dos rond n'a que très peu d'influence sur les disques intervertébraux. Pendant de nombreuses années, les programmes de manutention, qui étaient l'ancienne version des écoles du dos, ont été la thérapie de choix pour essayer de prévenir ou diminuer le mal de dos. Or, d'après de nombreuses études, Apprendre à porter ou à soulever quelque chose en protégeant son dos, donc en gardant le dos droit et en pliant les genoux, a peu d'effet sur les douleurs et sur la prévention des lombalgies. Cela veut dire que protéger son dos n'est pas efficace pour agir sur les douleurs à long terme. Il est intéressant de voir que les personnes qui ont des douleurs de dos bougent déjà beaucoup moins leur dos que des personnes n'ayant pas de douleurs de dos. Par exemple, des études ont montré que les personnes ayant des douleurs de dos portent des objets de manière plus lente, en fléchissant plus les genoux, en bougeant moins le dos et en contractant plus les muscles. Ils bougent déjà donc de manière plus rigide. Renforcer ce comportement ne va probablement pas aider. D'autres études ont montré que de manière générale, les personnes ayant des douleurs de dos bougent de manière plus rigide dans différentes activités de la vie quotidienne, comme par exemple marcher ou passer de la position assise à debout. Sur le long terme, protéger son dos et éviter de trop le solliciter va le rendre plus faible et moins tolérant. Comme il est pratiquement impossible de ne pas du tout l'utiliser, de temps en temps, les gens vont souvent ressentir de l'inconfort ou des douleurs lors des activités. Cela va donc renforcer le sentiment que ces activités doivent être évitées et donc petit à petit rendre le dos encore plus faible. L'exemple le plus extrême est celui des astronautes. Des études ont montré qu'après un séjour dans l'espace, où le dos n'est soumis à quasiment aucune charge, les astronautes ont de forts risques d'avoir des hernies discales au retour sur Terre. D'un autre côté, des études ont montré qu'utiliser le dos et le soumettre à des charges régulières était bénéfique. Par exemple, une étude a évalué la qualité des disques intervertébraux de trois groupes de personnes. Le premier groupe était sédentaire, le second groupe courait environ 20 km par semaine et le dernier groupe environ 50 km par semaine. Cela faisait beaucoup de secousses répétées pour le dos. L'étude a montré que les disques intervertébraux au niveau du bas du dos étaient de meilleure qualité plus les gens couraient. Ceci montre que le dos est capable de s'adapter aux activités faites de manière régulière. Avec une utilisation régulière et progressive, le dos est capable de s'adapter. Il est vrai que se pencher en avant est souvent douloureux lors d'un épisode de douleur de dos ou même lors de douleurs chroniques. Prenons l'exemple d'une entorse de cheville. Il se peut que dans un premier temps, nous évitions de mettre beaucoup de poids sur notre pied. Nous diminuons les charges sur la cheville avec une attelle ou des cannes. Toutefois, nous remettons rapidement et progressivement du poids sur notre pied, puis marchons à nouveau normalement et reprenons des activités sportives. Ce type de stratégie permet d'aider la cheville à guérir, facilite un bon fonctionnement de cette région et renforce la musculature. Pour le dos, c'est identique. Lors d'un épisode aigu, récent, il est tout à fait normal d'éviter pendant quelques jours le mouvement douloureux. Mais petit à petit, il sera intéressant de refaire des mouvements et de reprendre les activités de manière progressive. Dans des situations de douleur chronique, il peut être intéressant de suivre la même démarche. Il est fort probable que si le dos a été peu sollicité de manière régulière, il est normal que les mouvements soient difficiles à faire. Mais en les refaisant de manière progressive et en fonction de vos capacités, le dos peut devenir de nouveau plus tolérant à ces mouvements et petit à petit se renforcer. Il est important de garder en tête que cela doit se faire de manière progressive et en fonction des capacités de chaque personne. En résumé, retenez que le dos est solide et qu'il va s'adapter aux activités qu'on lui impose. Si vous le protégez trop, il va petit à petit devenir moins tolérant et plus faible. Si vous le sollicitez de manière régulière et progressive, il va devenir plus fort et plus tolérant. C'est la différence entre les coureurs et les astronautes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site infomaldedos.ch, réalisé à la Haute École de Santé Vaud, est basé sur les connaissances scientifiques actuelles.